Dans la rubrique « Qui peut voir mon contenu ?», utilisez le bouton « Modifier » pour répondre à la question « Qui peut voir vos futures publications ?». Vous avez de nombreux choix, de tous à moi uniquement. Pour que seuls vos contacts puissent voir ce que vous publiez ou commentez, choisissez l'option « Amis ». Si vous avez classé vos contacts en amis et connaissances, vous pouvez également choisir de montrer vos publications personnelles uniquement à vos véritables amis. Il est également possible de créer de nouvelles catégories pour ne montrer vos photos de vacances qu'à votre famille.